Sculpture de l'eau et du vent. Ta main recueille la plage et les graines dans le galop désert. L'envie germe en moi de devenir un instant. Grain de sable.